Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo d'Albert vous explique concernant la fiscalité de l'assurance-vie. Votre argent n'est pas bloqué les 8 premières années. Voilà, parenthèse terminée, mais souvent les gens pensent que c'est le cas. La règle des habitants dont vous avez certainement entendu souvent parler, qu'est-ce que c'est que cette histoire Si vous rachetez de l'argent dans votre contrat d'assurance-vie, durant les huit premières années de votre contrat. Vous allez payer sur la plus-value retirée de votre rachat. 30 d'imposition ou. Une taxation basée sur votre impôt sur le revenu. À vous de choisir ce qu'il y a de mieux et de moins cher pour vous. Deuxièmement, si vous faites un rachat sur un contrat qui a plus de huit ans d'existence, deux choses. Premièrement, vous avez un abattement sur la plus-value, c'est-à-dire, vous n'êtes pas fiscalisé sur, cette, sur, cette, sur cet abattement. Cet abattement est de 4600 euros pour les personnes célibataires ou veuves. Et cet abattement est de 9200 euros pour les personnes mariées ou paxées. Et au-delà de cet abattement, vous êtes fiscalisé soit à 24,7, soit à l'impôt sur le revenu. Encore une fois, c'est vous qui choisissez le, tout, le taux que vous préférez. Nous vous mettons un article en commentaire pour rentrer encore plus dans les détails. Là, je vous ai donc parlé de la fiscalité en cas de rachat durant votre vie. Que se passe-t-il lors de votre succession Comment les capitaux dans votre assurance vie sont-ils taxés Deux parties. Les capitaux versés avant 70 ans, les capitaux versés après 70 ans. Pour les capitaux versés avant 70 ans et les intérêts générés grâce à ces capitaux, vous avez un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Par conséquent, vous mettez par exemple deux bénéficiaires, il y a un abattement global de 305 000 euros. Donc s'il y a 305 000 euros dans votre contrat, il n'y a pas de taxation. Pour les capitaux versés après 70 ans, sur les capitaux versés, il y a un abattement de 30 500 euros. Sur le reste, vous êtes taxé au droit de succession classique. En revanche, pour les intérêts générés grâce aux capitaux versés, il n'y a pas de taxation. Et c'est sans plafond. Alors, Autre question qu'on nous pose souvent, est-ce qu'il faut déclarer votre assurance vie aux impôts Alors, avoir une assurance vie en, en, en tant que telle, il n'y a rien à déclarer. En revanche, en effet, comme il y a de la fiscalité qui s'impose euh, durant votre vie lorsque vous prenez de l'argent, là, euh, il, il va falloir, falloir faire une déclaration parce que l'impôt va être prélevé. Mais qui prélève cet impôt C'est l'assureur. Donc, l'assureur, la, la, vous allez dire « Bonjour euh, l'assureur, je retire de l'argent dans mon contrat d'assurance vie, voici l'option fiscale que je vais choisir. » Imposition au revenu ou euh, prélèvement forfaitaire, et ensuite c'est l'assureur qui gère. Vous n'avez pas à vous en occuper, charge mentale en moins. Donc vous voyez bien qu'au niveau de la fiscalité, de l'administratif, etc., vous n'avez rien à faire. Donc non, il n'y a pas besoin de déclarer parce que c'est d'autres qui le font pour vous. Conclusion l'assurance vie offre de nombreux avantages fiscaux. Il suffit de savoir bien les manier. Évidemment, c'est tout de même un, il y a une complexité euh, fiscale, mais comme je vous l'expliquais, ce n'est pas vous qui la gérez. Il est donc important de bien comprendre la fiscalité de l'assurance vie et de se faire accompagner par un professionnel sur le sujet. Raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à venir nous euh, consulter sur notre site internet. Nos conseillers euh, vous accompagneront avec joie par téléphone, visio chat, mail et autres canaux de communication. Et n'oubliez pas, nous insérons en commentaire quelques articles de notre blog pour vraiment parfaire tous les détails de ce mécanisme fiscal de l'assurance. Merci beaucoup, j'espère avoir pu vous aider sur quelques éléments de compréhension et à bientôt.